Bonjour les amis, les nouvelles sont très mauvaises donc nous sommes en récession et si ça continue on pourrait aller jusqu'à une dépression qui durerait beaucoup plus longtemps donc la situation est vraiment très grave. J'ai tendance à être optimiste mais il faut bien être réaliste aussi de temps en temps et on voit très bien que les conditions actuelles sont très mauvaises et nous, sommes, nous avons des dirigeants qui ne prennent pas les bonnes décisions. Donc on voit ici devant moi ici le graphique de l'euro. Donc on voit que l'euro n'a jamais été aussi bas depuis 20 ans et qu'on arrive au niveau donc des, de la parité avec le dollar 1,0. On a déjà touché ici une première fois et vous voyez que le marché redescend. Si on casse ce niveau-là ça va être assez catastrophique parce qu'il risque de se passer à un phénomène qu'on a connu il y a quelques années Lorsque George Soros avait annoncé également euh, que la livre sterling euh, allait baisser, que donc euh, le Royaume-Uni devait sortir de la zone euro donc euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les traders, euh, les, les gros traders ont misé à la baisse aussi et George Soros a gagné un, un milliard en très peu de temps. Donc s'il se passe la même chose sur, euh, sur l'euro malheureusement, euh, le pouvoir d'achat de tous les Européens va chuter énormément donc euh, l'argent ne vaudra plus rien, l'euro ne vaudra quasiment plus rien. Ça va être assez catastrophique pour euh, les personnes particulièrement qui ont des petits revenus. Or nos dirigeants européens, nos, les dirigeants de la France, la Belgique, l'Espagne etc. ont une, une vision à très court terme pour leur intérêt personnel et pas du tout pour notre intérêt. On voit très bien qu'ils ont fait tourner la planche à billets donc ils ont imprimé, euh, donc la Banque Centrale Européenne a imprimé euh, des euros euh, autant qu'elle qu voulait. Donc on sait très bien qu'il y avait ces derniers mois une euh, totale incohérence entre l'évolution de la bourse et euh, l'économie réelle puisqu'on a connu pendant deux ans la pandémie. Euh, donc là ils vont actuellement ils sont en train d'essayer de, de relancer encore euh, cette, euh, cette histoire pour continuer à, avec la vaccination. Donc ça va continuer à ralentir euh, l'économie, ça va être assez catastrophique. On a déjà une, une inflation euh, de plus de 6,5% en France, 10% en Belgique, 10% en Europe donc on va avoir une moyenne de 10% en Europe c'est assez catastrophique sur une année, on n'a jamais connu ça depuis très très longtemps. Donc euh, il faut vous attendre au pire et il faut surtout euh, réagir. Donc euh, si vous êtes trader et eh bien bien sûr il faut agir en conséquence. Moi je vous conseille toujours donc comme je l'explique le, dans mes formations d'analyser le marché, de trader à court terme parce qu'à long terme c'est beaucoup plus dangereux. Donc mes formations sont basées là-dessus. Euh, J'ai encore fait aujourd'hui euh, pour mes étudiants donc une petite vidéo euh, donc où on gagne de l'argent. Je l'ai fait en live donc en très peu de temps euh, on peut gagner euh, lorsqu'on sait bien utiliser les outils euh, que j'utilise moi et euh, il faut bien sûr agir. Bon moi je me suis positionné à la baisse aussi sur l'euro parce que bien sûr euh, c'est mon, mon job de, de saisir les opportunités. Il euh, n'y a rien à faire, il faut, faut être actif, il faut être acteur. Vous savez que je travaille également dans, dans l'immobilier ici à Tenerife donc euh, il faut investir son argent, surtout ne pas garder de liquidité, ne pas garder plus de 100 000 euros sur votre compte en banque parce que vous risquez euh, bien sûr euh, de perdre ou même qu'une partie de votre argent soit ponctionnée par, euh, par les dirigeants puisqu'ils ont voté ce droit euh, il y a déjà quelques années. Donc c'est vraiment très risqué d'avoir des liquidités. Non seulement l'euro va perdre de la valeur si on a une cassure euh, au niveau euh, de la parité donc euh, à 1,0 où on y est actuellement et eh bien euh, l'euro risque de s'effondrer réellement et à ce moment-là bon ben, votre argent euh, il vaudra peut-être la moitié de ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc c'est très très risqué actuellement. Je vous invite à investir euh, dans l'immobilier, ne pas garder euh, donc euh, trop de liquidités. Ici à Tenerife il y a encore des, des très bonnes opportunités et si vous êtes dans le domaine, si vous êtes intéressé par la bourse et eh bien observez bien ce qui se passe. Euh, moi je, je me suis totalement euh, désinvesti euh, des sociétés donc parce que les nouvelles sont mauvaises. On risque encore d'avoir une chute euh, du Nasdaq, des marchés américains et des marchés européens, du CAC 40 ça risque encore de, de chuter, le DAX aussi. Donc il est également à la baisse. Donc euh, les nouvelles ne sont vraiment vraiment pas bonnes. Donc euh, vous voyez les chiffres de l'INSEE sur, euh, sur l'inflation donc c'est assez, assez parlant. Donc ça c'est l'inflation en France, en Belgique on est déjà à 10%, euh, plus de 10% en Espagne aussi c'est catastrophique, c'est simplement catastrophique. Alors euh, ne croyez pas que je sois quelqu'un qui, euh, qui a l'habitude de donner des, des mauvaises nouvelles comme ça, au contraire je suis plutôt optimiste mais ce serait un mauvais conseil de, de, de ne pas avertir les gens que la situation est assez catastrophique. Donc les prix de l'énergie euh, ont atteint des niveaux incroyables, ça veut dire que pour, euh, pour cet hiver il y a des gens qui vont devoir, des gens à petits revenus qui vont devoir choisir entre se soigner, entre manger, entre se loger. Donc en France et en Belgique on ne parle pas de, de pays plus lointains. Donc c'est vraiment en Europe que ça va être assez catastrophique. Donc on a une augmentation du euh, prix du gaz de 49%, euh, les fruits surgelés 32%, l'essence 24%. Bon vous voyez vous-même quand vous allez dans les, dans les supermarchés euh, le prix que vous payez donc ça a bondi de manière totalement incroyable. Donc il faut vraiment que vous agissiez vous ne pouvez pas rester les bras croisés et attendre et compter sur les dirigeants européens pour, pour vous sortir de cette, cette situation. Ils sont totalement incompétents donc ils n'agissent pas comme il faudrait. Là il faudrait actuellement diminuer les charges des entreprises pour arriver à ce que l'économie reparte, à ce que l'emploi reparte mais ils ne font pas du tout ça. Donc ce serait la, la seule manière intelligente d'agir mais ils sont totalement... Euh, bloqués dans, dans, dans leur absurdité de faire tourner la planche à billets donc euh, l'argent bientôt ne vaudra plus rien. Si vous imprimez une quantité illimitée d'euros de, ou, ou d'autres monnaies simplement pour faire plaisir aux actionnaires des grandes sociétés bon ben c'est sûr que la majorité de la population elle va en souffrir. Donc c'est leur optique actuelle. Donc euh, les dirigeants s'enrichissent, les plus riches euh, continuent à s'enrichir, ils ont mis au pouvoir des, des amis, des copains et donc euh, vous ne pouvez pas accepter cette situation-là. Donc quand on voit que Macron a été, a été réélu après 5 ans euh, de pouvoir et d'avoir mis la situation de la France dans une situation catastrophique, la dette de la France n'a jamais été aussi forte. Bon ben qu Qu'est-ce qu que vous voulez qu'on qu fasse si la majorité des gens ont voté pour lui Si vraiment les élections n'ont pas été truquées Eh bien euh, vous voyez qu'on euh, faut, faut, en subit des conséquences bien sûr et bon en Belgique c'est pareil, hein, euh, des incompétents au pouvoir euh, qui font que l'économie chute. Donc actuellement faites attention, euh, votre argent risque de perdre beaucoup de sa valeur très prochainement. Donc investissez, contactez-moi si vous voulez investir ici à Tenerife et dans la bourse. Observez bien, moi je ne me positionnerai pas dans l'achat d'actions actuellement donc ça risque encore de chuter beaucoup et vous voyez un taux d'inflation euh, extrêmement élevé, euh, un euro qui risque de, de chuter beaucoup plus bas donc les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Donc euh, ne restez pas les bras croisés, agissez. Euh, si vous tradez et eh bien euh, tradez prudemment suivant mes conseils et là euh, peut-être que vous en tirerez euh, euh, des, des bons bénéfices mais faites très attention, c'est le moment vraiment d'agir et de se positionner euh, de manière intelligente. Voilà j'espère euh, que je ne vous ai pas fait trop peur mais malheureusement euh, la réalité est telle qu'en ce mois de juillet souvent il, y a des, il se passe des choses graves parce qu'il y a une partie de la population qui est en vacances donc euh, parfois les gouvernements prennent des décisions comme ça ils se disent ça va passer en douceur mais les décisions qu'ils prennent ne sont vraiment vraiment pas bonnes. Voilà j'espère que malgré tout vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez un pouce, vers le haut si vous appréciez mes vidéos. Abonnez-vous euh, à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et partagez-la, ça me fera plaisir. Et surtout faites très attention et essayez quand même de profiter euh, de, de ces, des vacances si vous êtes en vacances actuellement. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.